Salut Dédé, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Allez, aujourd'hui on est sur un nid de front asiatique Encore petit je pense, mais Un emplacement encore spécial Vous allez voir qu'il se met un peu partout Je vous montre ça Donc vous voyez la couture, J'ai balisé, parce qu'après le traitement Il va falloir protéger Et juste au niveau de là, vous allez voir, il y a un petit trou Dans la couture. Et vous allez voir Vous avez vu les frelons dans un trou de clôture, donc à mon avis ils sont dans un parpaing. Donc je vais m'habiller et on va aller voir ça de plus près. A dessous. Oh, oh, oh, oh. D -d -d voilà, petite tenue des familles. Regardez-moi ce nuage gris qui arrivé. Bon. Il va y avoir la pluie. Encore au mois de juin, la ça fait chier. Bon, petite pub. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des problèmes de frelons ou de rongeurs sur Toulouse. Allez, c'est parti pour le combat. Allez, on va aller voir ça de plus près. Donc, regardez sous la plaque. Sous la plaque, il n'y a rien. Regardez les télé. Et juste de l'autre côté. Bien là, pas contente Quelqu'un dedans C'est que toi Regardez jusqu'où je rentre le pic. Ça y est, j'attaque. vous avez vu tout ce monde un petit trou comme ça on aurait dit qu'il n'y avait pas grand monde mais vous avez vu tout ce qui est sorti donc quand même ça reste assez dangereux hein, un petit emplacement comme ça des enfants peuvent marcher dans l'herbe euh, la personne qui veut relever le compteur d'eau juste à côté euh, ben voilà, il peut y avoir un petit risque Alors, je vais mettre un peu sur l'extérieur Bon voilà, Dudy, on arrive à la fin de la vidéo. Il commence à pleuvoir bon vous avez vu ça reste très dangereux les emplacements de front asiatiques ils s'installent pas que dans les arbres ils s'installent souvent en bas plus les années passent et plus on fait des nids à hauteur d'homme donc ça reste quand même très dangereux il n'a pas de prédateurs en France donc il s'adapte il s'installe en bas donc faites attention au va et bien j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre la petite note en haut et moi je vous dis à très bientôt les dédés oh, oh, oh, oh.